Surproduction, surconsommation, gaspillage. Ils détruisent votre planète et celle de vos enfants. Ils détruisent votre monde en toute impunité. Alors vous devez agir. Vous allez agir. Vous a... vous allez où, là Alors, OK, c'est vrai qu'on rêve tous de combattre des grosses boîtes qui polluent, mais vous risquez d'avoir des ennuis. Oh, oh là oui, mais quand même. Non, non, vous allez pas recommencer. On peut m'écouter deux secondes Il existe d'autres solutions pour sauver la planète. Non, mais attendez, on se calme Alors revenons à la réalité, s'il vous plaît, merci messieurs. Regardez sur votre téléphone, juste là. Ça, c'est Allover, l'appli shopping qui offre une seconde chance aux produits high-tech. Avec Allover, vous achetez vraiment moins cher, comme neuf. Et vous agissez pour l'environnement.